Gros nouvelle. mon Mio, bienvenue. C'est sous taxe 609 ou connecté n'importe côté où il est. Depuis où c'est haïtien, où doué tout compte toute sa passé en Haïti, ou à l'étranger. Pas oublier, abonner, commenter, liker, partager vidéo à là capable d'avancer Zami Pao Foucault. Mesdames, mademoiselles et messieurs, hier, dans café, c'est un bois calé extraordinaire. Et bois qui t'est calé peuple haïtien, calais calé rive jous nan racine, li pa te calé ademi nan zone foucha. Population m'a caché dou. <laughs> bon, m'a question, est-ce que c'est sous soudouette pied au marché? Pou yo rive ko grab bandi yo qui e fait bandi yo pa gagne temps Yon équipe passe en haut, yon équipe passe en bas, nan yon kaye à l'étage. Bandi ap sorti nan fenêtre, ap volé tombe de yon, yon pense yon ap kakouri pou yon alle, eh bien, le yon descend, pepa ici, yon tout descend sous manchette population, pra. Janke wap gade image sa, malheureusement, n'ou pa ka montre vidéo. Mais si toutefois ouvrez ouel, well, ou capable, texte nou, nan 305-731-6742. 305 731 42 pour que vous capable garder vidéo. Eh bien, messieurs bandits vous vous qui sorti en lait vous descendez sous sous vous et vous bois eu à manger et vous tellement du pour Kale, vous n'avez pas à résister, vous tout fait faire pour payer sans chapeau, vous selkou. Messie ça yo nan Mais si vous zone c'est que vous ISO la pli, vous, vous c'est en bas au sorti population en sénéo et puis bois actuellement là population haïtienne décidé pas gen paix du tout wache maman bois calé fòk que gagné sécurité en dedans pays ya et pas pita 7h nap live ou capable des chance réel pour participer ensemble avec nous pour dire nous comment bois arrive arriver la caillou est-ce que vous voulez l'ensemble avec anesthésie ou bien sans anesthésie Est-ce que bagay méritait mérite yon petit Puis ta 7 heures rete connecté pour vous faire voir au passé par rapport avec sa pays d'Haïti À peu jodia et il y a un mouvement Wash Maman calé comment senti sentit la et qui sa ouwe Bataille la manke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 Pour nous descendre dans le monde vagabond. Et finalement, l'église la pourrie tout dernièrement là, nous ne pouvons pas prendre ça loin, nous ne mm. prendre tout près. Nous ouais, avons des fédérations de monde fédération qui dans l'église des responsables, mais nous avons dans la rue pour faire manifestation contre le président. Côté, vous ne pouvez Côté, vous Côté, côté, côté, là. côté, côté, côté, côté, côté, côté, côté, Mbatan dayo playe pour insécurité, non insécurité a gelé résoud. Et papa yse pa baimoun sa ou braka lé tout. Depuis ça mon ontan dès nan jour passé o ki tap manifester pou insécurité. Journée aujourd'hui on pas conné côté o fait. Faut ne chercher yo oui. Faut ne bousquer yo, faut ne montrer yo c'est quoi l'insécurité. Yo gelé nan insécurité même j'ensemble avec bandi parce que gardé men de CPJ, Marie Père France gros responsable l'église et Diverses lot pe an kaval, sa iso, pays en cavale, messieurs yo qui t'a financé iso, qui t'a financé gang le pays d'Haïti. et c'est eux même papa ici qui étaient dans la rue, qui t'a manifesté contre l'insécurité. Joune dit à fraise et se bien aimé, c'est gang sous toute qui qu'a dit lot, mon chèque, l'opre la a fait attention, oui, parce que l'insécurité a forte. Est-ce qu'on comprenne? Jou les il y a série de prêtres en dedans l'église épiscopale, et y sortis sorti, l'autre a dit, faites attention, oui parce que vous calé dans la rue à mon, mon père. Effectivement, il participe participé dans tout là. Effectivement. Le fait que il marché dans la rue à dire dire pavle a président, il déjà participé alleu même te gain là-dedans yo qui te gain main yo trempé nan mani yo, tout. donc euh, amen amen pasteur nous pour, yo sorti nan rapport yo te sous même tab chita hein ensemble avec mes cenet meté pou yo bon nous l'évangile que personne ne vienne me dire que hmm? l'église est un lieu de paix son lieu de repos etc. je dis pas de jambe bâti l'église pour te en lieu de repos Jésus dit, j'ai bâti mon église pour mm -hmm. montrer au pape bien repos l'idée dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Diamène, mm oui, diamène. -hmm. Ce n'est pas faute, moi, si la Bible. Mm -hmm. Son grâce, bon Dieu, ferme. Le séjour des morts, tout j'abgoumé contre l'église. Hein? Le porteur du séjour des morts pas privé, vaincre l'église. C'est un imbécile qui vous dit que la Bible s'est amenée. Amen. Zan Alléluia. Zam Kijan, Zam Vous allez vous qui ça La Bible n'a pas qu'à tuer au moins un oh. Vous allez dans l'église baptiste qui est dans la rue de la Réunion et vous faites un diacre biblique mm. normal. paquet de bibliques dans. Yeah. Hein sa Bible a fait ça. Amen. Amen. Le temps pour les imbéciles fait même boucher dans les affaires de l'évangile. Amen. Alléluia. Et <rire> n'a pas dit tout chrétien sincère. Il y a des vomissements au Mumbai c'est pour boucherner on va passer côté. Amen. Pour la Bible à la Mon pasteur qui dit moi-même pas besoin de ni la Bible. Est vrai? Est vrai qui bon? Ha vrai Malgré ha ha ha est vrai Malgré de de ha ha ha ha ha ha ha ha ha C'est et vous avez eu bataille avec Philist, c'est un soldat eu de Il n'y pas de Bible, il n'y a pas de commandement, alors il n'y a, le bataille. E le vide, de Jericho, a te, pas de Il n'y a pas de commandement. Il oui. n'y a pas de commandement. Il n'y a pas de Il pas <coughs> C'est absurde ça. C'est absurde. Bible a fait avec feuille papier. Amen. Et là on on, nous avec un avec une Bible dans main. Aha. Et puis il fout en calotte. Il <coughs> mettent 50 Bible. What point l'autre. Amen. Amen. C'est la Bible qui dit. C'est la Bible qui dit. D'après la loi de Dieu. Là où Kembe, you rachon. Devant la loi de Dieu. Kembe Mounsa rachèce dans devant le tout. Amen. Amen. Et c'est ça la oui. justice. Amen. Par exemple, nous entendons parler de justice pour le président Jovenel. Détrompez-vous. Quel que soit ça, il y affaire. n'y a pas de justice pour le président Jovenel. Il mourit déjà. Il y a une oui. oui. oui. bonne justice. pour faut jouer justice. Amen. Si oui. vous oui. pas le président Jovenel, justice, comment vous oui. jouez-vous? Pour te bal justice depuis les étapes des négres là, faut des trois ministres dans le gouvernement à te lever pour défendre. Toutes ces volées, toutes ces volées, toutes ces volées, oui, toutes ces volées. Je n'ai jamais dit à tout le pays à la et regarde, regarde ça qui a passé. Il y a plein de bagarres là-dessus. C'est qui frappe par l'épée, pèrine par l'épée. Les crimes étaient impunis, la monde de nous et qui ça qui pral le passé? Faut tout le monde qui participé à ce crime, il Pour que cette vengeance-là, capable de donc Donc, pas ici, comme la justice dans le pays d'Haïti, son la justice pour Pétoël, well, son la justice qui se fait et sa, ça, c'est même le monde qui a La justice-là n'a de plaisir. Eh bien, je ne pas à population a pris ma fête, boit parce que pour Haïti changer, faut que, que vengeance l'enferme. <rire> Les crimes étaient impunis. Amen, alléluia. Mes amis, continuez à entendre des messages là. Côté Dieu général, yo, ça, o mm. que de la général ça vous avez dit. C'est celle-là qui vous venez à parler dans toutes Moi-même, te well ouais la dit, parce qu'elle a attaqué des moun avec virilité, avec virulence et le Amen. pas de bon moun kampé derrière elle pour te reprendre à l'abdière. Mm -hmm. Lors, seul, ou êtes fini seul. La Bible dit malheur à celui qui est seul. Si je lève un jour, je n'ai pas besoin d'aucun pasteur d'ayem. Nous pas d'ayem pour me prêcher l'évangile, je m'apprécher. C'est pour vous que je m'apprécher, je m'apprécher à l'église encore. Et pour vous, là et eh bien ça yes. Ça m'a fait là Parce ah. bah qu'on n'arrasse nous, nous pas petite maman, m papa, nous pa n'avons pas d'arrasse moi. Nous trouvons là Est-ce que tu as deux points pour nous pou nou bombons l'argent Non oh. Est-ce que tu as nous pour nous bombons l'argent ah. Mais ça, nous pas qu'un bel évangile là pour nous, pas un amen pour nous, nous partagez les vidéos pour nous rejoindre le message là. Nous pas égoïs, ils se partagez parce que c'est bois bon à Mettez pour nous passer ah. Alléluia La Bible dit que l'ouvrier est digne de son salaire. Paul te refuse de salaire ça. Et je prends sur lui me dis que je refuse de salaire ça. Et je ne peux pas permettre de nous pas prendre parce que nous le côté de l'agent ça. C'est nous côté de Eh bien, il me dit non. L'église, c'est toujours un mm -hmm. armé. m'avez dit ça un oui. armé. Comment on armée a fait vivre en paix Hein yon homme qui est entré dans l'armée et puis il voulait vivre en paix. Qui côté Un bon samedi matin, il y pour aller dans la guerre pendant la préparer pour aller dans l'armée. Ça, pour le faire mm. Au bon dimanche matin, la préparer pour l'église son soldatier non dans l'armée, aurait l'él bon déclaré ça pour le faire. Oh oh. Bible a dit nous sommes des soldats. Et Bible a dit pas des soldat qui peut embarrasser avec, qui fait la vie, s'il veut faire plaisir à mon qui ont là. Nous pas des soldats pour nous tirer coup de couteau.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 nous avons commencé à expliquer nos processus, là, chaque temps, nous avons continué pour nous faire des ticales. Nous avons pile de gens qui vivent sur la terre, je ne dis pas des hommes. Regardez pour vous, tous les bandits dans le pays d'Haïti, tous sont des jeunes, presque à peu près même l'âge. Ce sont des belles générations. Pour ne pas que tout le monde qui sont dans le gouvernement, c'est des démons vous pensez pour un homme rivié sénateur, mais si Bible achete, son Bible acheté puis il Somme 51 Menti. C'est pas ça, oui, Exact, il a le print-prins-citron. Rédit par le pasteur redit-il, vous le peuple tendez. C'est des jeunes, presque à peu près même l'âge. Mm -hmm. Ce sont belles générations, nous gagnons. Comme pas que tout le monde qui est dans gouvernement là, c'est des démorés. Pensez Vous pensez-vous qu'un homme est un sénateur, mais si on a une et il a 51 Non C'est un bac, où est Oui Il y a une quantité de monde pour aller par année, oui. même si on a organisé le carnaval, il ne a pas toujours un groupe de monde qui va mourir oui. Effectivement Vous ne a pas toujours un massacre de dans le monde Oui Il y a un démon, bon petite bon, anecdote il y a un homme qui est entré dans le satanisme. De moi en bali, en la jambe, à tout ça de besoin. Mais il y a une condition de fait avec, c'est pour ne pas faire fâcher. <sometimes> Est-ce que vous avez là? Moi, nous qui un bel évangile pour nous, nous ne pouvons pas partage alors, partager l'évangile. Il faut partager l'évangile pour l'autre qui est faut partager l'évangile, mes amis. Il y a une condition de faire 10 conditions avec. Eux, Dixième, oui. non c'est pour le pas je me fâche Comment un homme a en bas mais Satan pour fâche, fâche? Oui. Fâche, oui. pas je me ou fâcher C'est lui qui ah, fait mon ben, fâcher non Et ce c'est pas lui qui fait mon fâcher Mais comment on peut pas fâcher On joue monsieur grand petit contact papa le monsieur fâché le neveu le mauvais Satan dit au contact parce qu'il ou a deux bagages qui va le là. soit ou mouri ou bien fou suis tombé dans une négociation avec Satan. Satan dit, bon, pour ne pas foutre, pour pas mourir, il y a 200 personnes avant moi ça fini. fini. Il est obligé de chercher 200 personnes pour le diable. Où est Pélé Qui est-ce qui fait le fâché? fâcher <rire> <rire> <rire> Pour entrer ou prendre? Ou à prend. <rire> eh, garder des comportements en série de personnes dans le monde. Si ce n'est pas des monotéraux, il n'y a, a pas de comme ça.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 C'était un petit ça pour peuple attendre. L'évangile, c'est tellement bon peuple haïtien matin. Nous pas pouvons pas partager la pour tout haïtien attendre l'évangile. Hein? Des années 86, pour arriver il y avait jodis, a un mm -hmm. phénomène de boule caoutchouc dans le pays. Tout le monde voit ça. Un haïtien prend un haïtien pareil. li. Mm -hmm. li mette gaz dans le caoutchouc. Il mette, mette du confrat. met du feu la donner. Vous voulez dire, son moun qui a fait ça. Nous sommes des il y a des côtés qui vous dit que vous mangez des vies de l'homme. Comment vous faites ça Vous vous dites que c'est un monde naturel qui fait ça. Ces derniers temps passons. Il y a des hommes qui sont venus dans le pays Ils ont tué des petits gens depuis la vente Ils ont tué des petits gens qui prennent l'école. Ils ont hmm. tué des grands gens, ils ont tué des jeunes, ils ont tué des petits gens.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 Vous avez kidnappé les gens dans toute l'âge. Vous avez pris des pauvres qui sont des Ils de chabon. Vous pris des gens qui sont des médecins. Vous avez les policiers. Vous avez kidnappé les gens qui sont des machins qui vont dans la rue. Vous kidnappé les pasteurs. Vous avez kidnappé toutes les catégories. Moi-même, on l'a été kidnappé. C'est pour ça que je ne connais pas Abdou ça. Je suis kidnappé. Bonne histoire passe. Bonne histoire. Comment est-ce que tu kidnappé là racontez nous Ça passe. Je Ma tout profiter de dire. Les gens qui ont des problèmes avec mon chèque, pas seulement mon chèque, le faire. Aïe, aïe, aïe, bonjour. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas seulement mon pasteur mon chèque, mon Il y a beaucoup d'autres non Non, on ne rédit pas le pour que tu sois vous kidnappé la police, vous mm -hmm. kidnappé les gens qui se machins qui viennent dans la rue, vous kidnappé les pasteurs, vous kidnappé toutes les catégories. Moi-même, on l'a été kidnappé. Pour ça que je ne connais pas, je été kidnappé. Je suis de dire, les gens qui ont des problèmes avec mon chèque, ce n'est pas seulement mon chèque. Aïe, aïe, aïe! <rire> Amen, amen. Avant de <t 'en> gagner je chèque-là, l'autre outil. Amen. Et je suis toujours là, toujours rouillé, toujours coupé. Aïe, aïe, aïe, mon Dieu. Je t'ai kidnappé moi-même. <laughs> Et si d'abord, tu sais qu'il y a c'est pas moi qui t'ai kidnappé originellement. Je kidnappe mon pasteur dans l'église. Mm -hmm. Je l'ai vu un il y a quelques frères qui sont là, qui a là à l'église, je dis toujours, je dis, je vais chercher le pasteur à côté de ce là Il n'y a pas de bon adresse, il n'y a pas de bon côté, il non? a pas de bon côté de ce kidnappé. Mais la foi, les outils que je vais consulter, je lever et aller chercher le pasteur. Je suis dans le temple, je vais la prière, bon Dieu. Il me dit, Seigneur, bouche-moi, à fait, mais oui. Parce que, mais, il y a un pasteur. Quand on m'a fait aller à épaule sur le dit, un chrétien, viens dans la -en conférence en Haïti. Quand on m'a fait inviter un chrétien au Canada, viens dans la conférence. Puis, c'est toujours dit, il y a kidnappé, nous, en Haïti. Et il toujours vini. Il ben dit, écoutez, il y a confiance en moi. Confiance dans mon Dieu, mais non moi d'abord, on va a confiance dans mon Dieu. Il me il y a huit jeunes garçons qui sont avec moi pour aller chercher Pasteur. Je ne sais pas qui est bougé, non Je ne sais pas qui est Mais par la foi, je vais le chercher. Et si je ne connais pas le monde, je ne connais pas le pour raconter le passé. Il semblait in, in, in, incroyable. Incroyable. Amen. En, on vient jouer un côté qui a des ramifications à côté du kidnapper Pasteur. Ils ont kidnappé. Ils tous les huit plus moi-même, fait neuf. Ils ont fouillé pour toute ta Et puis, eu... moi, je ne sais pas comment ça va passer. Je pas qu'on connaît, Je vois six là-dedans aller. Moi-même, avec je vais sept aller, moi-même, avec l'autre frère. Parce Car bon, non, c'est Pasteur Woody. Pasteur Woody, regardez, il, il semble qu'on blanc. Il y a un un veron, un blanc, un blanc. Il a le blanc, blanc l'église. Il y a des gens qui conviennent l'église à l'ouefra, ils ou disent dit même blanc l'église, même blanc mission. Hein? Amen. Parce qu'ils blancs contre les blancs. Ou imaginez kidnappé blanc. <laughs> que les ma contre les blancs. Il faut qu'il y ait l'argent. Il faut qu'il 50 000 dollars américains. Il faut qu'il Ça hmm, fait pas ce 50 000 dollars, donc ce n'est pas jour et jour, il y a raconté, il y a ramassé, il y a kidnappé, il y a demandé gros l'argent. Donc sûrement à l'époque pour là, c'est que 50 000 dollars, ce n'est pas petit cause pitié. Parce qu'au pire, par rapport avec la situation du pays d'Haïti, jour et jour, racontez-nous l'histoire, comment ça finit. Vous disposé depuis la salle pour mourir. Mm -hmm. Ouais, je dis à l'autre, vous m'avez dit pour pour mourir. Hein Je ne pas là que frère léger le dos de là. Dans le téléphone, il dit, bye bye Parce que je ne Je le tuer. Parce que je ne 50 dollars américains. Mm -hmm. Je ne dire pas bon pour, pour faire Mais M. Theril a guéri. Fais Tu voulais sauver qui te demandent pour compter. Hé hey, Ouais, tout côté tout côté, même Jésus, pendant de Jardé Jet de semaine. Et Tout de côté, oui. Tout de Et tout côté a moun ki qui peur. Pendant Jésus, dans Jardé Jet de, de Sémané, il dit, disciple, fais un voyage, sous moi, ma pla prier, je vais prier ensemble avec parce que la situation difficile pour moi. Disciple, dormi oublier Jésus. Jésus, il a levé une deuxième fois. Et mec, on a dit, Pasteur. Hein? On équipe frère patron Samarel, il y frère qui a envie de courir tout <laughs> Dis-nous comment ça te fini. Est-ce qu'on est arrivé à libérer Pasteur Pasteur vous dit, il di met la gueule, Il il va chercher Kobla. Il mm -hmm. <laughs> <laughs> a dit, mais il prêt pour l'argent. nous même nous venons chercher l'autre Pasteur. Est-ce qu'on va déposer mais moi, je dis, maintenant, je ce qui je ne sais pas qui là. Je ne sais qui arrive là. Je ne pas obligé Je pas Je ne sais pas occupé pas sais <rire> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> chef là. Je pas la gueule Je ne pas là. pas c'est parce que moi, tu ne suis pas Eh bien, je vais raconter cette histoire de matin, je ne vais pas te voir. Ah bon? Mais deux ans, parce que Pierre est venu, je ne vais pas te voir, mais je vais pas te voir. Je ne vais pas te faire ça qui s'est passé parce que je ne sais pas si tu fais ça. Et oui? Nous allons te 50 000 nous sommes oui. sortis. Grâce à l'éternel armées. Amen. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi suivre Mon Dieu, je fais ça, le dim, je fais. Je répète ça, le dim vous me répétez. Et puis nous, tous les trois, nous sortons de Saint-Essaf. Uh -huh. C'est pas mon chèque-là seulement, hein. Aïe, aïe, aïe. Je suis un chèque-là pour raison. <laughs> Gardez le <la>, jazz là, papa Isaïs. Vous comment vous mettez le jazz là dans le gym? Hein? Vous mettez le jazz là dans le gym, papa Pour le jazz là, pas faire des gras sous pas mettre. Donc qu'on y a là face au Kembe Jazz là immédiatement bondi a venir c'est wash wash, gaillé kaka bondi an ras. Je prends mon là parce que me que bon Dieu a fait zem pour moi en fait zem pour moi même moi-même pour me coucher la calme pour me barrasser sans blesser. Jamais. C'est bon Dieu qui fait pour le pondre. Mais là pour la chaque côté il passe le pour nous il faut marcher derrière me ramasser. Exactement. <laughs> Il y a nous intelligencer pour nous couper tête de de sécurité. Oui ou non oui. C'est ça mon chèque à représenter. Je lui dit, vous me ça Pour qu'il ne soit pas de mauvais, je ne gang. pas les Est-ce que je yo? Non. Je ne fais pas un discours haineux. Je ne parle pas mal contre les ni contre chef de gang. Je me suis pas achetez mon chèque. Ah, allez. Et pour nous, nous ne pas comprendre que c'est couilles pour nous couper, nous disons que c'est pour bandit, nous ne pas comprendre que c'est pour bandit, mais qui bandit hmm. N'importe bandit Oui Nous ne pas provoquer personne. Si bandit, yo ne pouvons pas couper, vous tellement fâché peu de hmm. yo? Hum. a financé, <laughs> y'en a financé gang yo parce que participé dans tout président y a pas terminé ou gai machette pour couper pour casser caca badi c'est pour prendre bible et tandis que au même y yo a financé gang eh parce que parce que pafache là ouais yo quand on prend machette parce que au même y a financé gang non on batardait on sortir dans des sépérie comme monde qui a financé gang machette ou acheter pour le vendre tout mais de ces pays, j'y garde non non pasteur Foj, non pasteur bataille, pasteur Christian Emmanuel Sam. Mais actuellement là, chargez-pei à chercher sa peça y fait. Eh bien, c'est Zamakbal, avez vidé dans le katse populaire. Pas nous l'évangile là. Amen. C'est au pi mauvais Go pasteur qui est l'im directeur maché. Mm -hmm. Il dit, l'église là, nous-mêmes qui là, c'est machin de nous, nous vendre. Et puis, que nous venons à 6h du matin, que nous venons à 4h, machin à 4h, nous payer des taxes quand même. C'est parce connaît de moi. celle' connaît de nous. Est-ce que y a qui parle parlé ça T'as pasteur, hypocrite, tu as saisi <laughs> Hypocrite pour que tu aies crise qu'a Jacques pour brandir les les où nous gaimanchet nous n'amenons n'a marcher sous yo. Tu ne pas ta mérité me, mettons échou dans bouché. À l'aise. Bible a dit par ta parole tu seras justifié Amen. et par ta parole tu seras condamné.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 Mais nous ne pas venus vendre, venir ça Ça nous venir venir venir Ça venir venir nous venir venir venir venir Nous tout Nous acheter. Yeah. nous venir venir venir venir acheter. venir venir pour venir venir venir venir venir payer pour nous ça venir nous Et ça pour bon, payer venir Mais Bibmeau moyen dit, vin acheter. C'est parce ce que a la Bible. Et parce que la Bible a dit, Amen. vin acheter sans argent, sans l'or, sans rien payer. Vous venez acheter sagesse, vous venez acheter intelligence, vous venez acheter connaissance, vous venez acheter savoir-vivre, vous venez acheter éducation. Amen. Ou bien acheter yon latrie de bénédictions qui pral permet ou d'entrer dans le royaume de Dieu. Padan kebe manchette nou pa Pagé jouet nan sa. Nou pa blie, papa isien, mafia kapsi mes am, nou pas participer, participe nan touye président joune jodia, face ak insécurité, nou pa tande ou di parce que Paste bataille, parce que Christian Emmanuel Sano, Père France Cole, Ah nous pas bio, Père Madoché, nous avons cherché actuellement là. Vous responsable de l'église, Yop financé gang, C'est ce n'est pas un peu de temps, dans le pays d'Haïti. File manchette nous chrétiens, parce que nous sommes dans la guerre. Plus précisément, je pas un directeur de marché qui a collecté, mais je un distributeur de biens. De la grâce de Dieu. C'est ça que la Bible a dit. Ouais, parce qu'on a, a rien dans la Bible du tout. La Bible a dit que c'est un dispensateur. De diverses grâces de Dieu. L'on v'en ici me dispenser. Comment pour vivre la carrière avec madame. Ou? Oui. Comment pour vivre avec Marie. Ou? Oui. Comment pour vivre avec Timounio. Oui. Comment pour vivre avec voisiné.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 Comment mm -hmm. bien bonheur coulev la dit Eve. Bon Dieu, il m'a dit. Il connaît sous moi, je n'ai pas de mm -hmm. bonheur. Et puis Eve, d'accord. Eve, d'accord. Je vais vous dire même pour tendre des paroles, mm -hmm. droite et gauche, cap sont dans bouche couleve, Et puis pour quitter l'esprit, je vais vous laver tête au matin. Amen. Allez. L'homme mon joint nous et pour parler devant dit ou même la tête ou dit yes Parce que si tu es tout pas lavé, ou tu as dit bêtises grand pile l'autre monde ou tu as prend madame monde même Jacques en l'autre monde ou tu as prend mari monde même Jacques en l'autre monde ou tu as quimber tête ou ou tu la politique nos grand pile jeunes qui t'a chanté la matin et d'ailleurs tu as pied dans bouler caochou parce que nous laver tout. Et nous ne pas quitter le vide, non Nous mettons et qui sont là-dedans. Alors, on dit, mais ça l'église là-dedans. Parce que les pasteur l'a les mois passés, les mois passés, les mois passés, les mois je les mois Beaucoup j'aime pas la velle, m'ont pas l'avenir dans la de la Je m'ont pas l'avenir. Je m'ont pas Je du tout. Parce que je m'ont fait confiance dans vous. Je m'ont entrer dans l'association de pasteurs, Je m'ont entrer dans la fédération de pasteurs, Parce que si je m'ont entré là-dedans, je m'ont pas faire sept tout pas les tout. Amen. Je m'ont vrai. Sept tout parler nation. nations. Je <laughs> fait Sept tout palais national sans parler, madame, pour qui ça je ne sais pas. Ou ap gât grèd si yo nan no soleil, lak apre l'esprit, Oui, oui, je dis à côté yo, mettez pour yo, c'est eux même qui n'a no vant zam, qui n'a no vant bal. C'est eux même ne yo cité nan tout président, yo tap fait sept tout palais. <coughs> An criminel yo. Lem ta fin fait sept tout palais et puis président mourir qui conscience <laughs> n'a pgen je ne sais pas si tu as un conseil, je ne sais pas si tu as un conseil. parler parce qu'il n'y pas de monde. A il n'y a pas de là, on regarder sur Facebook. Seigneur, l'insécurité, le pays, sauve nous Seigneur, protègez peuple pour moi. Il n'y a pas de monde. Pardon, nous, on président. Ge bon Dieu, la, de yo yon sou yo même table, ensemble avec mes sénèques, président. Mais après les seigneurs, l'insécurité. Alléluia, mon Dieu, mettez l'évangile là, tes garçons. C'est des démons nés humains. Devaye contrôle tête yon. Alors, pasteur dit que c'est bon, prie pour prier pour yon, elle prier pour pareil yon. Aïe. <laughs> pasteur ça a campé, bakon salgué avec un groupe yon, les 400 maouzo. Il voyait sept coûtes le sang de Jésus sous mon mmh. En 2021, je a le monde qui a fait ma caca ça a eu toujours. Mes amis. Quelle poupouterie. Aïe, maman. Le sang de Jésus est versé à la croix. Amen. Pour quelle pou hein? Une seule raison. <rires> et moi, je m'appelle et je prouve que le sang de Jésus n'a pas sauvé personne. Le sang de Jésus versé pour rendre salia possible. Oui. Un Quelle poupoutrie Ça coûte le sang de Jésus. La valeur du sang de Jésus, c'est qu'il est versé pour rendre salia comment possible. Mais si vous êtes loin, Jésus, comment faire sauver? Soudou vine dans l'église et puis c'est n'yézou qu'on saoua faire comment on fè, hein? sauver sauvé. Oui. Sand de Jésus, pas en boulette. Oui, quelle poupoutrie. Et poupoutrie, ça y'a <laughs> de Jésus, bi ou pourquoi j'en guéris personne? Non. Sand de Jésus, bi ou pourquoi j'en touye personne? Non. Il va jamais gase gang yo, et mon et nous mette souyo, bois calé, toutes ces poupoutries. Hein? Et Jean-Rouachané à faire la loi quand ça, le pays d'Haïti est fini, oui. Mes amis Je t'a dit, c'est ça. Je suis campé là, vous voyez le sang de Jésus sur moi pour voir ça qui a passé. Et puis, ce n'est pas avec le bâton bouché pour le dire, là, je voulais t'en délaisser sang tomber. Amen. <rire> <Hey>. <rire> atte regardez nous l'évangile pita peuple haïtien regardez nous c'est dans yon bay c'est dans c'est nous bralé, pita hein poupoudri eh, les sons de Jésus biou biou qui côté Où j'aime de faire biou e et chat, nous devons faire crash, dans monde abandi hein boua pasteur parce que là on tire en boulet c'est pas bouche <laughs> <laughs> et pas <laughs> mon j'ai boulette la qui fait bouille, non mm -hmm. les boulettes là aller quand il frappe, il fait guili. Et puis il oui. n'a tremblé. Ou même à bâton bouche, tant qu'on gros joco, jocma, tant qu'on gros gom several ou autre, le sang de Jésus. Quel pouboudrie! Sous qu'avouer le sang de Jésus, comme ça, quittez l'altour de côté le tombeau pour le faire, bruit <coughs> Elle est pour faire faites bouillant, oui L'hôti ou en bas, même qui fait bouillant ou Non Oh oh Quelle des gens de vous sortent mes amis Mes amis Quelle des gens de vous imbéciles mes amis Qui <coughs> a trompé mes amis là J'ai ramassé un paquet moi. Cause les habitants pas misé la ville, un aller. Mais, je ne sais pas qu'il n'y pas parce que c'est lui même celle qui est capable de protéger vous, la vie à la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.